On va se présenter. Moi, je suis Pascal Beaumard. je suis membre du bureau de Débalab, qui est l'Association nationale des professionnels de la concertation. J'ai à mes côtés le président Pascal Nicole de Débalab et la vice-présidente Dorit Bergman, qui est euh, à côté de moi. C'est nous qui allons, comme c'est la troisième année que nous le faisons, animer les web TV. Alors, je le dis tout de suite pour ceux qui vont faire partie des web TV de 9h30 et 9h45, elles sont toutes décalées de un quart d'heure pour ce matin. Et on va reprendre, comme il y a un trou en fin de matinée, de toute façon, on va reprendre ensuite un rythme normal pour cet après-midi, puisque ces web TV, vous en connaissez le programme, vont égrainer toute la journée. Je, sans tarder, je vais passer la parole... Euh, à Pascal Nicole qui va présenter l'association et qui va aussi euh, ne, les uns les autres vous présenter un peu notre agenda de travail euh, au niveau de l'association et une partie de cet agenda de travail d'ailleurs vous concerne directement puisque ça touche aussi les questions du numérique. Oui bienvenue, je suis donc Pascal Nicole le président de Débalab, j'espère que... Euh, vous allez euh, découvrir notre association ou la redécouvrir, puisque effectivement c'est la troisième année. Je remercie donc Ville Internet de la confiance qu'on nous accorde pour euh, accompagner cette euh, Web TV. A Débalab, nous avons euh, une particularité, c'est que nous exerçons un métier qui n'est pas encore très connu, qui émerge comme on dit, avec des compétences qui ne sont pas encore très bien identifiées, euh, des prestations aussi qui sont encore parfois un peu floues, mélangées avec... Euh, des prestations de communication ou d'études. Et c'est pour ça que nous avons créé, il y a maintenant un peu plus de trois ans, sous l'égide de la Commission nationale du débat public, une association de professionnels qui tente de promouvoir ce nouveau métier. Donc nous allons essentiellement, pour commencer, vous présenter nos principales missions, notre feuille de route 2018 avec l'aide de Dorine et de Pascal. Et nous allons faire en sorte qu'à travers cette, ces différents... Messieurs, l'Assemblée générale de Ville Internet a lieu dans la salle de réunion. Je me trouve devant avec un bracelet rouge. C'est au fond, à côté de l'auditorium. On nous a coupé la chic, mais on va reprendre aussitôt. On ne se fait pas déstabiliser comme ça. Pascal, allez, reprends. <rire> voilà, donc balabs ce sont des entrepreneurs, des agences, des consultants, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs de, de, de la civic tech, comme on dit, des gens qui commencent à élaborer des, des outils que vous utilisez peut-être dans, dans les collectivités locales. Ça a déjà beaucoup progressé ces dernières années. Maintenant, il faut bien sûr que ce débat public soit responsable, qu'il se conforme aux règles qui sont aujourd'hui en vigueur. Nous avons participé à la réforme très importante du dialogue environnemental et, et depuis 2016, donc de nouvelles règles s'appliquent et c'est aussi euh, grâce à des professionnels comme nous que vous pouvez peut-être, j'espère, engager dans vos collectivités des débats publics exemplaires. Dorine. Alors, un des points de la, de la feuille de route euh, c'est notamment le guide des achats. Alors, un, vous allez voir, il existe un guide des achats pour la communication publique, mais il n'existe pas encore un guide d'achat pour la concertation publique. Et ça, c'est important à nos yeux. Oui, c'est très important. Alors, je suis Dorine Bregman, je suis vice-présidente de l'association. Euh, je me sens euh, particulièrement investie par cette euh, mission euh, de bien définir les prestations de, de concertation, justement parce que je suis une ancienne communicante, euh, j'ai été euh, responsable de communication dans le secteur public, et euh, je connais bien les procédures de marché public, et je suis consciente qu'effectivement, quand on est soi-même euh, en collectivité, en établissement territorial, euh, dans différentes instances euh, publiques, on peut parfois être assez dérouté par... Euh, en quoi consiste une prestation de concertation, comment on fait pour l'acheter, comment on la budgète. La réalité du terrain aujourd'hui nous montre qu'il y a quand même encore beaucoup de budgets de concertation qui sont situés dans différents pôles de l'organisation des collectivités. Ça peut être attaché à la communication, ça peut être attaché pour certains maîtres d'ouvrage à une direction des infrastructures par exemple, c'est le cas dans certains syndicats d'économie mixte. Et donc il nous a paru important à l'heure actuelle, nous en tant que professionnels, en tant que concertants, d'aider euh, nos partenaires à mieux définir ces prestations. Concrètement, comment ça se passe On a monté un groupe de travail euh, au sein de l'association euh, avec différents adhérents. On est en train de monter euh, cette réflexion. Euh, on va euh, notamment participer, organiser et animer un atelier de co-construction sur euh, la meilleure façon de rédiger un cahier des charges, des prestations de communication. Ça se passe au mois des prestations de concertation vous voyez moi-même je fais encore le lapsus euh, et du coup on va faire ça au mois de mars euh, pendant les rencontres nationales de la participation qui ont lieu cette année euh, du 6 au 8 mars euh, à Marc-en-Barrel sur le territoire de euh, la métropole européenne de Lille par la suite, nous pensons utiliser ce travail pour le porter à la connaissance du ministre et des autorités compétentes, en l'occurrence au sein du ministère de l'économie et des finances, pour faire en sorte que la nomenclature de ces prestations soit mieux établie. Voilà, il y a un autre sujet qui concerne directement les collectivités locales, c'est l'identification du métier de concertant au sein... De sa collectivité donc on y travaille aussi je vais laisser pascal beaumard présenter notre travail sur le répertoire des métiers de la concertation oui c'est un travail qui nous paraît important euh, l'association d'ailleurs accueille des profils très différents euh, et euh, ce, qui, ce qui souligne bien d'ailleurs cette problématique bon, pascal est, et c'est pas présenté comme ça mais euh, directeur de la suite dans les idées qui est une agence de concertation toi dorine tu es indépendante, mais dans le métier de la concertation. Moi, je suis directeur conseil au sein d'une agence qui s'appelle État d'esprit stratis, de 25 consultants dédiés à la communication publique et la concertation publique principalement. Mais on a aussi beaucoup d'indépendants dans l'association, mais on a également des associatifs, euh, même des gens qui ont une approche plus militante du, euh, de la concertation. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de flou de de et d'un cadre pas forcément bien défini ou qui se définit sans véritablement cadre formel. A titre d'exemple, moi-même qui suis un ancien des collectivités locales, j'étais dire comme en collectivité, aujourd'hui, euh, au niveau du CNFPT, il n'y a pas de définition du métier de concertant. Euh, C'est voilà, un nouveau mot qui est apparu, d'ailleurs. Euh, on disait communiquant, mais il y a aussi le métier de concertant. Et il n'y a pas de nomenclature, pas de fiche de poste sur ce métier de concertant. Ce qui fait que en collectivité locale, bien souvent, la personne qui est en charge de la concertation, c'est parfois celle aussi qui est en charge de la communication. Donc il y, y a une frontière très poreuse, très floue et, et donc une ambiguïté entre les métiers de la communication publique et de la concertation qui ne sont pas des métiers qui s'opposent, euh, qui sont complémentaires, mais la concertation, si on part du principe que c'est... Manager des projets en intelligence avec les parties prenantes, on voit bien qu'il y a quelque chose de différent de la communication publique qui est simplement d'envoyer des messages de, de haut en bas. Donc là, on est. Alors que la concertation est quelque chose de beaucoup plus horizontal. Donc nous, il y a un vrai enjeu pour définir ces métiers, le métier de concertant, dans toute sa diversité. Euh, notre métier, c'est faire euh, des études de contexte. Alors certains ne font que des études de contexte. Il y a aussi toute la notion de civic tech euh, qui est en train de prendre d'ailleurs une place tout à fait euh, conséquente, comme le disait Pascal tout à l'heure. Il y a la définition de stratégie de plan de communication, euh, concertation, des outils en lien avec la concertation. Il y a l'animation de tous les dispositifs participatifs. On voit bien qu'à chaque fois, ce sont des métiers. Alors, quand on est indépendant ou dans des petites agences, on fait tout ce spectre euh, d'intervention, mais dans des agences ou des, des institutions importantes, eh bien, il y a des spécialisations même dans le métier de concertant. Et tout ça, donc, mérite une classification, une définition, des nomenclatures, et donc un travail collaboratif entre nous pour effectivement euh, donner. Euh, J'ai envie de dire aussi une reconnaissance à ce métier de concertant qui est de plus en plus euh, important, de plus en plus utile puisque euh, notre association, chaque jour, enregistre des, des adhésions euh, avec des agences qui se créent, des collectifs qui se créent, des, ja des agences qui se spécialisent euh, donc voilà c'est donc euh, quelque chose de tout à fait foisonnant mais auquel il faut donner un peu d'ordre. Alors on ouvre également l'association aux maîtres d'ouvrage, c'est à dire à ceux qui conduisent les projets, qu'ils soient maîtres d'ouvrage public ou, ou privé d'ailleurs et dans ce domaine, on est confrontés à un sujet dont on s'est saisi il y a un an à l'occasion du partenariat pour un gouvernement ouvert la france prenait pour un an la présidence de ce partenariat qui est un projet mondial autour de l'ouverture des données et nous avons donc, nous nous sommes emparés en quelque sorte de la question de l'ouverture des données du débat public puisque la commission nationale du débat public mais aussi de grands opérateurs comme la SNCF, la SNC, la EDF, ou des, des groupes de ce type se, se posent la question de savoir ce qu'ils font de tout ce qu'ils ont recueilli depuis parfois des années sur un certain nombre de projets en fait, grâce au débat public on a un reflet de l'opinion sur des grandes questions comme l'énergie les transports, l'aménagement et tout ce, tout ce matériau n'est pas capitalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de la Commission nationale du débat public, vous retrouverez des verbatimes des différents projets qui ont été concertés dans ces dernières années, mais ils sont présentés en PDF. Et là, je sais qu'il y a des spécialistes dans la salle qui me diront que c'est une hérésie. Et en tout cas, il n'y a pas aujourd'hui d'outils pour analyser ces contenus. Et surtout pour capitaliser autour de ces différents euh, sujets qui, auront, qui ont été traités euh, au cours des, des différentes années. Donc, nous, notre ambition, c'est de mettre autour de la table tous ces opérateurs pour euh, coopérer autour d'un certain nombre de normes qui vont permettre de capitaliser et d'analyser les contenus des, des verbatimes, donc de ce que les gens ont dit sur les différents euh, sujets. Alors Pour ça, on essaye de mobiliser un certain nombre de, de, de partenaires. donc La commission du débat public est principalement concernée, mais aussi donc un certain nombre de grands maîtres d'ouvrage. Et puis, on a aussi besoin, il y en a dans la salle, donc je le précise, des chercheurs, c'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui sont capables d'analyser tout ce corpus pour faire en sorte qu'on ne répète pas à l'envie euh, le même débat à différents endroits de la france je pense par exemple au débat sur les parcs éoliens en mer aujourd'hui il y en a déjà eu quatre à la commission nationale du débat public et quatre fois on a repris cette question pratiquement au début avec un débat sur l'avenir énergétique de la france donc c'est vrai que on doit absolument trouver une solution ensemble et on attaque donc ce, ce sujet depuis quelques mois maintenant et ça va être un, un des gros dossiers de l'année de 2018 eh bien, merci, Pascal et Dorine. Merci à vous de nous avoir écoutés. On peut que vous proposer de venir à notre rencontre aujourd'hui, vous renseigner sur l'association. Pourquoi pas si ça vous intéresse y adhérer? Euh, nous, nous, nous voir aussi euh, aux rencontres nationales de la participation qui est en train de devenir un, un moment important de, pour, pour nos métiers, pour nous professionnels, au même titre que le Capcom pour les communicants publics. Donc, je crois de mémoire, c'est le 7. Du 6 au 8 mars, à Marc en barreuil. Vous retrouverez rencontre nationale à participation sur Internet. Si ça vous intéresse, et Je pense que ça vous intéresse parce qu'il est question aussi des, des civic tech et, euh, de, de vous y rendre. Et puis vous pourrez euh, nous y rencontrer parce que nous serons en force là bas. Voilà, vous pouvez nous suivre bien sûr sur notre site internet, puisqu'on est à oui. l'internet, débalab.org, ainsi que sur notre fil Twitter, débalab. On est déjà un peu plus de 1600 à suivre ce fil d'actualité qui fait un petit peu le répertoire de l'ensemble des concertations, démarches marches participatives qui se déroulent en France actuellement. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Ah oh oui, on peut les applaudir. <rire>